Bonjour à tous, dans cette séquence je vais vous donner un overview de ce que nous verrons dans la semaine 2 de ce cours. Vous en savez déjà un minimum vous avez un kit de survie en Objectif-C en Swift, vous savez manipuler l'environnement de développement, on a fait plusieurs démonstrations, et vous savez utiliser Storyboard et le simulateur, et enfin vous êtes capable de déployer sur un terminal, bref vous avez de quoi jouer. Cette semaine va être essentiellement consacrée à de l'Objectif-C. Donc on va faire un certain nombre de rappels et j'insiste sur le fait que ce n'est pas un cours de programmation, mais un cours où je vais vous présenter les traits et les caractéristiques de ce langage-là. En particulier, on va s'intéresser à la gestion de la mémoire, et surtout sans ARC, qui est euh, Automatic Reference Counting, qui est le système qui est mis en place par Apple pour gérer automatiquement le comptage de référence. C'est important parce que le comptage de référence est une technique qui est couramment utilisée dans les systèmes embarqués, dans un certain nombre de systèmes embarqués en tout cas, pour gérer la mémoire et qui a un avantage par rapport aux approches du type Garbage Collector, c'est qu'elle est moins intrusive en termes d'exécution. En particulier, on maîtrise mieux quand la mémoire est collectée. Puis ensuite, on va aussi faire de la manipulation dans Xcode. On va jouer à désactiver Arc, on va apprendre à gérer les images. On va s'intéresser aux boutons et puis muni de tout cela, vous allez pouvoir réaliser vos premières vraies applications avec un petit peu plus d'interactivité et un petit peu plus d'objectifs C à l'intérieur.